à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les Pendules à l'heure sur les questions doctrinales et la déontologie chrétienne. Euh, bonjour, pasteur Isaac. Bonjour, apôtre. Bonjour, pasteur Darius. Bonjour, bonjour pasteur apôtre. Gentil. Bonjour, euh, dans cette série, on est en train de parler des pensées mmh. et mmh. on a dit des choses euh, très intéressantes mmh. euh, aux internautes mmh. Hein, mmh. et aux téléspectateurs mmh. Mmh. Mmh. à la dernière émission. On a vrai. montré euh, le rôle des pensées mmh. et on va continuer à leur montrer le mmh. rôle euh, des pensées. Effectivement, l'apôtre, on a été très bénis. Je pense mm. les internautes aussi au travers de la, la première émission. On a vraiment insisté <rire> sur le fait que Dieu nous a donné la pensée mm. pour, pour créer, yes. pour uh, asseoir notre vision, rendre Amen. notre vision dynamique. Mm. Mais en même temps, la pensée nous a été donnée pour nous permettre d'édifier notre foi. Ouais. Parce que nous avons également dit que le langage, la, le, le parler est un véhicule ouais. de pensée et nous avons, euh, dans le même élan, on dit que la pensée est une image qui a eu sens, et ainsi mmh. de suite. Donc vraiment, on a vu pas mal de choses dans ce sens. Ouais, merci <rire> encore, ouais. à, à pour l'opportunité. Mmh. C'est vrai que, comme, comme Pasteur Isaac disait, on a beaucoup parlé de la pensée, et de, mmh. on a même donné des définitions de la pensée. Mmh. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions, euh, plusieurs personnes euh, ont une idée de ce qu'est la pensée. Mm. Euh, on a parlé de, de la créativité, justement, le mm. fait que Dieu nous a donné la pensée pour créer notre monde mm. et pour euh, également apprécier, peut-être même modifier certaines choses mm. qui ne nous plaisent pas, en fait. Mm. Mm. Et du coup, dans ce même sens, effectivement, bah, merci beaucoup, apôtre, effectivement, pour l'opportunité, mm. on a parlé d'organiser ses pensées ah et ben, de ouais. réfléchir oui, avant oui, de parler. Oui. Donc euh, moi j'ai trouvé ça super pertinent parce que euh, il faut savoir que lorsqu'on parle très souvent beaucoup de personnes vont se dire non je dis ce qui me passe par la tête. Oh là là Alors on peut réfléchir avant de C'est de la discipline mmh. mmh. exactement c'est de, de la discipline mmh. mmh. voilà. C'est de l'indiscipline et de l'immaturité. De dire ce qui me passe par la tête, moi je dis. Et les gens prennent ça pour de la franchise. Mais ce n'est pas de la franchise, ça frise la bêtise. Parce que, non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est de la bêtise, c'est de l'immaturité. On ne peut pas dire ce qui nous passe par la tête. Parce que, en fait, tout ce qui nous passe par la tête ne vient pas forcément de nous. Justement, est-ce qu'on peut parler un peu de ça Les pensées du diable, les pensées de Dieu et les pensées des hommes mais effectivement, par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est même manquer d'intelligence. Je pense mmh. qu'on l'a dit un peu dans l'autre émission, c'est que l'intelligence va nous permettre de, comment dire ça, de mesurer. Mmh. De... L'impact de ce qu'on va dire, finalement. L'impact de ce qu'on va dire, c'est pour ça que l'intelligence va nous permettre d'agencer des idées, de, de, de mettre des choses en place, de, de filtrer ce qu'on va finalement dire. Parce que par la sagesse, on peut percevoir, la sagesse nous permet d'être inspiré, mais c'est l'intelligence qui, finalement, va nous permettre de libérer, de dire, tiens, voilà ce que je veux dire, ça aura tel impact. Et donc, c'est un peu ça, quoi. Et... Le, le Seigneur veut que nous puissions manifester sa gloire sur la terre. Mm -hmm. Il veut vraiment que son royaume se répande partout sur la terre. Mm -hmm. Et euh, le meilleur moyen, ou du moins le moyen pour que ces informations ou ces actions se manifestent sur la terre, c'est par les pensées qu'elles vont passer. Mm -hmm. Du coup, on aura les conceptions, on aura les pensées, ensuite on va les matérialiser. Mm -hmm. Mais également, le diable aimerait que nous puissions aussi, que son règne à lui aussi mm -hmm. puisse se manifester sur la ça, terre, en fait, ça. et puisse demeurer. Et donc, du coup, euh, il va y avoir comme une guerre de pensées mm -hmm. où euh, le Seigneur va nous envoyer des pensées. Le diable va nous envoyer des pensées, mm -hmm. il va avoir aussi notre culture qui va mm -hmm. nous envoyer des pensées, mm -hmm. notre société et puis il y a nous-mêmes mm -hmm. qui allons aussi envoyer nos pensées, c'est-à-dire mm -hmm. euh, qui allons créer nos propres pensées. Mm -hmm. Donc dans tout ça, nous devons être capables de réussir à à identifier les pensées mm -hmm. qu'on doit garder de celles qu'on ne doit pas garder mm -hmm. donc du coup comme tu disais ça frise vraiment la bêtise mm -hmm. que de dire tout ce qui nous passe par la tête ça. Ah ben parce que qui te dit que c'est pas une pensée qui vient de ta culture mm -hmm. ou bien de la société ou bien même du diable en fait hein. ça. Mm -hmm. alors que les pensées que nous devons véhiculer c'est les pensées de Dieu mm -hmm. et, et, et euh, puis euh, si tu... <rire> non, non, ben, <rire> et même il faut pardon que l'apôtre parlait de, de bien faire la différence les pensées de Dieu, les pensées du diable peut-être mm -hmm. les pensées des humains mm -hmm. eh, il, faut, il faut dans cet élan là il faut qu'on même parfois que les pensées du diable ne sont pas forcément des mauvaises pensées. Mmh, mmh, parce que dans ça, il y a également la motivation. Mmh, parce que c'est mmh, important. Je réinsiste ce que Dieu va dire mmh. dans Ephésiens 4. – Explique bien, va parce dit, que j'ai pas envie que ouais, voilà, on coupe cette partie-là. Voilà, faut... les pensées du diable ne sont pas des mauvaises <rire> <vrais. rire> pensées. – <rire> <vrais. rire> <Les pensées rire> du... <rire> Voilà. – Vous parce voyez que... Vous voyez ce qu'il dit Non, voilà, parce il faut, il faut comprendre que parfois, le diable va même citer la parole de Dieu. Mm -hmm. Mais mm -hmm. sa motivation mm -hmm. n'est pas bonne, en fait. Mm -hmm. Et je pense que c'est pour ça que Dieu va souvent dire en disant, par exemple, la vérité avec amour. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit quelque chose que ça aura de l'impact. Mm -hmm. Et je pense que c'est toujours... Il faut que ça révèle le caractère de Dieu. Mm -hmm. Donc, quand on parle de la pensée du diable, la pensée de Dieu, la pensée des humains, ou bien ce qu'on va dire, c'est lié à la motivation. Pourquoi mm. on veut dire quelque chose Qu'est-ce qu'on vise comme objectif Et, et c'est là peut-être, quelque part, on pourra peut-être revenir même sur, sur les émotions, finalement. Mm. Les mm. émotions mm. qui revêtent ce, ce qu'on dit, nos pensées. Donc mm. c'est important mm. également. Je pense que pour faire une, une distinction, effectivement, entre ça... Euh, lorsque Jésus va dire dans Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire mmh. », de là proviennent également les pensées du diable. Mmh. À chaque fois, bon, très souvent, lorsqu'il y a des pensées de destruction, mmh. ça veut dire que très souvent, le diable est derrière. Mmh. Mmh. Pourquoi je dis ça très va. souvent Parce que des fois, le diable a déjà installé son système de pensée et l'homme lui-même produit maintenant ce système de pensée, mmh. Système mmh. De pensée mmh. une fois qu'il l'a accepté. Mmh. Donc, il faut savoir que les pensées de destruction vont très souvent être attribuées au diable. <coughs> et la pensée de l'homme va être... Être très souvent lié à sa conception. Le pasteur Darius en a parlé, je pense, à l'émission précédente, où il mmh. parlait de, de l'environnement, il parlait de la culture. Mmh. Des fois, nos pensées vont émaner de notre culture. Mmh. Et Jésus va dire aux pharisiens, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Ça, Là, c'était pas forcément le diable. Leurs mmh. traditions mmh. produisaient un certain mmh. système mmh. de mmh. pensée aussi. Ça, ça Donc va. les traditions, les mauvaises conceptions peuvent mmh. aussi générer un système de pensée. Et les pensées de Dieu vont être toujours des projets de paix et non de malheur. C'est mmh. pour ça que dans Jérémie 29, 11, il va dire car je connais les projets que j'ai pour toi, les projets de paix et non de, de malheur, afin de te donner un avenir et de, de l'espérance. Mmh. Donc les projets, de, les pensées de Dieu auront très souvent tendance à nous emmener au succès, à mmh. un avenir et de l'espérance. Et, de et, et des pensées qui vont nous construire pour mmh. révéler l'homme euh, intérieur au travers mmh. de notre esprit, mmh. euh, l'homme que Dieu a conçu. Mmh. Et, et en parlant même des pensées des hommes, lorsqu'on va voir David, mmh. lorsque David va avoir l'idée de construire le temple, il mmh. ne s'agit pas ici de, de, de la pensée de Dieu. Très souvent, tu nous la dis. Parce que Dieu va dire, tu as eu une très bonne pensée, mm -hmm. mais c'est ton fils qui va construire ce temple-là. Mm -hmm. dans, dans la pensée de l'homme, euh, il faut savoir aussi que ça peut venir de, du logiciel, je vais dire ça comme ça, qui mm. a été installé. Est-ce mm -hmm. que c'est le diable ou est-ce que c'est Dieu aussi mm -hmm. qui, qui est derrière cette, mm -hmm. cette racine-là C'est vrai qu'au départ, qu départ, dans cette émission, je voulais qu'on puisse parler en fait, des idées. On va mm -hmm. vous parler de ça, ne vous inquiétez pas. On va vous parler de comment avoir des très bonnes idées, la richesse des idées, toutes ces choses-là. Mm -hmm. Mais je trouve vraiment important qu'on puisse s'arrêter sur, euh, sur ce point sur les pensées qui oui. sont euh, autogénératrices Oui, c'est ce que je voulais également ajouter, la Bible dit tout ce que vous tout ce que vous faites en parole ou en pensée, faites-vous mmh. au nom de Jésus. Mmh. Et on comprend ce mot, au nom de Jésus, le nom, c'est nomos, mmh. qui, ça a trait au caractère, en mmh. fait. Mmh. Donc, il faut aussi qu'on fasse attention. C'est mmh. vrai qu'on va vouloir tout attribuer au diable. Mmh. Comme le pasteur Gentil a dit, le diable va être vraiment la source, un peu, c'est sa nature, la destruction. Mmh. Mais on peut aussi favoriser ça, ça veut dire si on n'a pas un bon caractère, mmh. c'est pour ça dû ainsi sur l'amour, mmh. nos dispositions de cœur, parce que mmh le diable ne rentrera pas, il n'est pas plus fort mmh. s'il trouve le caractère de Christ en nous il ne pourra pas, on ne pourra pas véhiculer finalement ses pensées. C'est important de comprendre important. que la, la pensée est autogénératrice. C'est-à-dire mmh, auto en fait, hein. oui. que euh, vous ne devez pas tout le temps accuser quelqu'un pour les pensées mmh, que vous avez, mmh, en non, fait. Non. Vous savez, euh, ou attribuer <rire> toutes nos pensées à Dieu. Mmh, parce que toutes nos pensées, ce n'est pas forcément pas Dieu. Vrai et vrai et vrai toutes vrai. nos pensées, c'est pas forcément le diable. Il y a aussi notre système de pensée. Mmh. Parce que notre pensée est autogénératrice. C'est-à-dire qu'il y a des pensées que vous pouvez avoir. Mm -hmm. C'est-à-dire que des très bonnes pensées que vous pouvez avoir, Dieu va dire, oh, elles sont géniales, mm -hmm. vos pensées. Parce que c'est Dieu qui nous a donné la capacité mm -hmm. de penser. Mm -hmm. Et maintenant, quand notre système de pensée est mauvais, on peut aussi avoir des, des pensées euh, mais machiavélique Tout et méchamment génial à un mm -hmm. où Satan appelle ses démons, dit non. Lui, c'est un bon gars, bon venez bon. voir, venez voir, suivez son exemple. Oui. Vous voyez ses pensées, <rire> c'est vraiment ça. comme ça que j'aimerais que vous puissiez penser. La faute, quand tu dis ça, il y a quelque chose, il y a un passage biblique où Dieu va dire La profondeur appelle la profondeur, mm -hmm. au bruit de tes ondes. Je mm -hmm. pense que parfois Dieu peut nous donner au départ des bonnes pensées, mais mm -hmm. après effectivement, on, après, on devient après, productif. On, on, est, voilà. on est inspiré, ainsi de suite. Mm -hmm. Je pense que c'est la même chose avec le diable. Ça le diable peut d'abord donner une semence mm -hmm. et puis, ben, après, nous, après on, on, on, produit, est ça, on notre va dans la même pensée. sens. Et, et je pense que, comme tout à l'heure, je parlais du fait que euh, le Seigneur veut nous influencer dans notre façon de penser mm -hmm. pour la manifestation de son royaume et le diable aussi, d'ailleurs, il essaye. Mm -hmm. Je pense qu'en fait, l'idée, c'est de nous pouvoir nous éduquer. Mm -hmm. Dieu veut nous éduquer pour que nous puissions avoir une certaine éducation et que nous puissions développer sa façon de fonctionner, mm. euh, que nous puissions être autonomes, et fonctionner comme dit la Bible d'ailleurs va dire tel il est tel nous sommes. Mm. Maintenant, nous devons euh, comprendre que les pensées que nous allons choisir ou les euh, d'installer ou bien d'accepter vont influencer notre euh, attitude, j'ai dit, mm. behavior c'est-à-dire notre oui. façon de nous comporter. Oui. Hein? Oui. La Bible va dire dans Jean 15, 4, 7, « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, mm -hmm. vous l'obtiendrez. » Autrement dit, si vous avez la même façon de, même façon de fonctionner que moi, mm -hmm. si vous avez les mêmes concepts que moi, mm -hmm. vous allez pouvoir demander ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Pourquoi Parce que vous allez être comme moi, en fait. Amen, vous allez fonctionner comme moi. Vous allez être dans ma classe, comme le pasteur Isaac vous disait mm -hmm. la dernière fois. Et je pense que c'est ça que nous devons comprendre, que... Euh, Dieu ne veut pas forcément nous téléguider mm -hmm. comme des marionnettes. Mm -hmm. Il aimerait juste nous communiquer une façon de fonctionner. Mm -hmm. Il aimerait toucher notre conception de pensée mm -hmm. pour que nous mm -hmm. puissions développer, avoir des pensées qui sont autogénératrices, mm -hmm. mais qui fonctionnent comme Dieu aurait fait, en fait. Mm -hmm. Mais Apôtre, oui, pour aller dans, dans la même lancée, moi, ça me fait penser à quelque chose pour revenir sur ce que tu disais. Mm -hmm. Lorsqu'on voit Judas durant tout le ministère de Jésus, mmh. qui, lorsque, par exemple, la femme avec le vase d'Allah va euh, venir mmh. casser, la Bible va nous dire que Judas, justement, va dire, mais on aurait pu donner cet argent au pauvre. Ce mmh. n'est qu'après que la Bible va dire le diable entra en Judas. Mmh. Donc, on voit que son système de pensée déjà était mauvais était et a ouvert mauvais. des portes au ça. diable pour que le diable puisse entrer. Mmh. Donc, exactement. ça veut dire que, comme tu disais exactement, le diable n'est pas forcément euh, tout le temps là, mmh. mais mmh. le fait que nous ayons des prédispositions mmh. va faire que soit ça sera le diable, soit Dieu qui va venir nous influencer mm -hmm. et même c'est la même logique pour le salut mm -hmm. parce que si j'ai déjà des prédispositions c'est plus facile lorsqu'on me prêche l'évangile de donner ma vie à Christ ou pas mm -hmm. en fait tout est une question même du système de pensée mm -hmm. les gens avant même d'accepter Christ lorsque on analyse bien on va voir que les personnes vont commencer à se poser des questions mm -hmm. sur l'au-delà des questions sur le monde invisible et à partir de ce moment lorsqu'on vient annoncer l'évangile ces prédispositions vont faire que oh. le message va plus facilement passer mm -hmm. et c'est ce qu'on a ce qu'on appelle finalement le caractère, et beaucoup, je pense du roger, c'est parce que la peau pense, mm. beaucoup disent même ça. en fait, Judas n'était pas prédestiné mm. à trahir Jésus. Mm -hmm. Mais oui. en fait, c'est le oui, oui. caractère, il parle de prédisposition, effectivement, c'est son caractère ça. qui a facilité l'action du diable. Mm -hmm. ça. Mm -hmm. euh, voilà. Non, c'est ça, hein. Judas n'était pas prédestiné. Mm -hmm. Les prophètes ont dit l'un des douze. L'un oui. des oui. douze, en fait. Ça pouvait mm -hmm. être Matthieu, oui. ça pouvait, ça pouvait être affanté. Thomas, oui. ça, pouvait ça pouvait être Pierre. Être... Pierre. Pierre. Voilà, voilà. Mm -hmm. Donc, euh, le truc, c'est le, le mindset. Le mindset Comme une ouais. fois, c'est important, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. euh, le, système le système de pensée. Et justement, en parlant du système de pensée, parce que pourquoi nous faisons euh, cette étude sur les pensées Parce que c'est très important. Mm -hmm. La réussite de votre vie dépend mm -hmm. de ça, en fait. Ça. ça dépend de ça. Vous êtes responsable des pensées que vous acceptez Amen. ou que vous, vous générez. Amen. Donc, il faut arrêter de remettre la faute sur les autres. Mm -hmm. Moi, je pense que le succès d'un individu commence par ses pensées. C'est vrai, vrai. Donc, il faut tout simplement prendre au sérieux ses pensées Amen. et les traiter de la, fa... mm -hmm. de, de, de la bonne façon et de telle sorte qu'elles puissent vous produire euh, euh, les résultats oh, escomptés, oui, oui, oui. Le, succès, le succès escompté. Amen. Je voulais lire un passage biblique rapidement dans mm -hmm. Luc chapitre 1, euh, à partir du verset... 17, on parle bien sûr de Jean-Baptiste, mm -hmm. c'est l'ange Gabriel qui parle à Zacharie, mm -hmm. et il dit au sujet de Jean-Baptiste, le fils de Zacharie qui va naître. Il marchera devant Dieu avec oh. l'esprit et la puissance d'Élie mm -hmm. pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les, re, les rebelles à la sagesse des justes afin mm -hmm. de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Mm -hmm. L'expression « sagesse des justes » ici signifie littéralement système de pensée. Amen, mm -hmm. amen, amen, euh, euh, a, les justes ont un système de, wow. système de pensée. Il y a une façon de penser. Mm -hmm. Et c'est ce système de pensée que Dieu aimerait que nous puissions avoir. Amen. Euh, quand vous avez un système de pensée, mm -hmm. sachez que si vous avez un bon système de pensée, ce système de pensée va générer toujours mmh, des bonnes pensées. Ça, c est c est ça. Même, si même. vous avez un mauvais système de pensée, il générera toujours, généra des mauvaises des pensées. Mauvaises pensées. Donc, si vous avez un système de pensée des, ju mmh. des, des justes, mmh. il générera toujours l'intelligence, mmh. la sagesse ça, ça, et oui, ce oui. qui peut vous amener à penser correctement. Oui, c'est vrai. Et je pense, du coup, ça va dans le sens de ce que tu disais, Apote, c'est qu'on ne peut pas accuser d'autres personnes mmh. sur euh, nos pensées en fait. Mmh. Parce que si tu penses comme ça, c'est que c'est ce que tu as créé ou c'est ce que tu as accepter. C'est que, que, que tu as créé ou accepter. Mm. Et l'une des choses que j'ai beaucoup aimé lorsque je suis né de nouveau, c'est le fait que j'ai eu le choix. Mm. J'ai pris conscience que mm. j'avais le choix Amen. de décider et de, de prendre certaines choses ou bien de les refuser. Mm. Parce que pendant longtemps, je, je me suis toujours dit bon, on n'a pas le choix. Qu on, quand, on subit les on choses. On subit les mm. choses. Mm. C'est pas de ma faute. Je suis né dans un certain milieu. Il y a eu la guerre dans mon pays, donc mm. ça a créé des choses en moi. Je n'ai pas le choix. Mais quand je suis né de nouveau, j'ai pris conscience mm. que j'avais le choix. Je pouvais accepter ou refuser certaines façons de penser ouais. et ça m'a vraiment libéré parce que c'est là où je me suis dit je choisis d'être heureux, Amen. je choisis d'être dans la paix Amen. je choisis les bonnes pensées mm. et du coup lorsqu'on a des mauvaises pensées qui arrivent on a vraiment la possibilité de dire non, mm. je refuse de penser comme ça aussi forte qu'elle puisse être mm. parce que des fois il y a comme quand même une force qui vient avec les pensées. Mm -hmm. Il y a des fois, on a l'impression qu'on ne peut pas s'empêcher de penser mm -hmm. d'une certaine façon. Mm -hmm. Mais je pense que c'est lié à ce que tu viens de dire, mm -hmm. comment tu t'es éduqué. Comment ça. tu as, été, as éduqué tes pensées. Mm -hmm. Et du coup... Plus l'éducation est profonde mmh. et forte, mmh. moins tu auras, plus tu auras du mal à mettre un stop à ce type de pensée négative mmh. en fait. Non, vas -y, vas -y. Ça mmh. se voit lorsque on prend par exemple l'histoire de Joseph. Mmh. Joseph va être vendu par ses frères ainsi de suite. Mmh. Lorsque Joseph va retrouver ses frères, mmh. Joseph va, dit, mais, va dire en fait mais c'était pour le plan de Dieu que tout ça s'est passé. Mmh. On voit l'excellence de son système Amen. de pensée. Joseph aurait Amen. pu dire Oui, vous m'avez vendu, Alors, vous êtes mauvais, même. et tout. et se venger. Mmh. Mais ouais. Joseph ouais. avait tellement un système de pensée wow. excellent mmh. qu'il a retourné la, la, la, la situation. <rire> la situation. Mais, <rire> Il aurait pu dire Vous êtes méchant. Le puits. Pourquoi le puits Tu ne pouvais pas penser au ah puits. <rire> J'étais dans le noir. Ce n'est pas possible. Il aurait pu revivre étape par étape. Je <rire> <Le> n'aurais <reine rire> même pu dire le fait que vous soyez là et que je sois Premier ministre c'est la justice de Dieu C'est la justice Donc de dois Dieu Donc je me venger ah Dieu ah me ah donne l'opportunité ah de me venger Et ben, mm. c'est vrai en fait il n'a pas <rire> été comme ça ah Et c'est son et système et de pensée ça, qui était et très bon et, ouais, et ça révèle un peu la discipline mm. qui était derrière ses ça. activités dans le secret Je pense ça. comme la Paul vient de parler de Luc 1 euh, hein, mm. et tout ça Le mindset ce n'est pas quelque chose qui est comme ça qui se bâtit C'est comme à l'une des émissions je pense que Simplement, cette étude est importante. Mm. parce que Ça permet aux gens de comprendre que Tiens, si je agis comme ça, certainement il y a des pensées mm. que mm. j'ai laissées passer aussitôt Exactement. se recorriger. C'est vraiment important. Ça nous permet d'avoir les clés dans la main et ne pas accuser les gens mm. de peut-être mm. son échec et ainsi de suite. Et mm. ça, c'est important. Parce mm. que les gens ont, ont toujours à dit que <rire> c'est la faute de tel. Mais si on sait, on comprend ces choses-là, mm. on soit se rectifier. Dire que le mindset. Mm. C'est quelque chose qui s'est tu amélioré. Sais... Je pense essentiellement des pensées positives. On parle de, de, mmh. de Joseph et tout ça. Je pense qu'il révisait tout temps la vision. Mmh. Il parle de la vision. C'était fort en lui. Mmh. Et ça criait plus fort que mmh. peut-être les, les mauvaises idées. Les mauvais Mais tu sais, pensées je peux encore aller plus loin. Parce mmh. que certaines personnes vont dire que, en fait, notre mindset, s'il est euh, façonné mmh. euh, dès notre enfance, et si, dans notre enfance... Euh, il y a un mauvais mmh. système de pensée. Donc, en fait, est on est victime faute. et c'est normal qu'on ait ce mmh. mindset. Mmh. Mais je peux aller mmh. plus loin. Mmh. Je vous assure que dans l'esprit humain, mmh. il y a ce qu'on appelle la conscience. Ah mmh. Mmh. Et Exactement. la voix de la conscience nous dit souvent lorsque le système de pensée de notre famille est mauvais. Mmh. Mmh. La voix de la conscience nous dit souvent lorsque le, le, le conseil ou l'éducation qu'on nous donne mmh. est mauvais, mmh. en fait. Mmh. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a quand même créé l'homme avec son souffle à l'intérieur. Ah mmh. mmh. Ce quand même le souffle de, de Dieu, Dieu. Hein, yes, vous comprenez, qui yes, anime l'homme. Hein. Yes. Et moi, je me rappelle d'une chose vraiment qui m'a beaucoup marqué. Je me rappelle que quand j'étais jeune, mon père, en fait, euh, avait décidé que je ne devais, devais pas faire la vaisselle mm -hmm. ni les tâches ménagères. Wow. Et donc, il disait, non, les garçons ne font pas ça. Le prince. Le toi aussi c'est tout. Les, les, les hommes ne font pas la vaisselle. Ils ne font pas à manger. Dans Ils ne font coup. pas tout du tout. Voilà. Et, et je me rappelle que quand j'étais jeune, il y avait quelque chose au-dedans de moi qui mmh. me disait que ce n'était pas bon. Mmh. Ce n'était pas bon déjà parce que j'avais l'impression que en fait la vie n'était plus comme ça. Non. Je me sentais, non. je regardais autour de moi, je disais non mais la vie n'est plus comme ça en fait. fait. Si je ne sais pas faire la vaisselle, mm -hmm. quand je serai seule mm -hmm. comment je ferai ah, oui. Si je ne sais pas cuisiner, mm -hmm. quand je si je ne sais pas tenir une maison quand je serai seule. Mm -hmm. Comment est-ce que mm -hmm. quand, comment est-ce que je ferai, je ferai. Mais qu'est-ce qui me faisait penser ça La vérité c'est la voix de ma conscience quand mm -hmm. j'étais là tout seul, mm -hmm. j'entrais je, en moi même et la voix de ma conscience me disait non tu dois le faire. Mmh. Mais ça se tient, apôtre, mmh. parce mmh. que lorsque Adam et Ève vont pécher, mmh. personne ne dit dans la Bible, qu'on mmh. leur a dit, non, ce que vous avez fait est tellement mauvais, mmh. allez-vous cacher Ils sont partis mmh. se cacher. C'est eux-mêmes en fait. eux qui ont dit, non, vrai. en fait, je, je, je savais que mmh. ce que j'ai fait n'était mmh. pas bon. Donc, ça. en fait, la conscience va parler parce qu'elle est là, à l'intérieur ah de nous. Mmh. En fait, c'est même, même pas forcément une question de non, j'ai été éduqué à faire ça ou à faire même les meurtriers. En fait, au début, lorsque commence à tuer, ils vont savoir au-dedans d'eux que ce qu'ils bon n'est pas bon. Et c'est là où j'aime bien ton livre, Comment entendre la voix de Dieu, parce que tu vas parler du fait de préserver la conscience. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y en a qui tuent leur conscience. Et ce livre-là m'avait choqué parce que moi, à l'époque, je me rappelle avoir tué ma conscience sur certaines choses. Sur le fait de voler. Au début, j'avais peur et je me suis dit, non, tu dois pas avoir peur. Véritablement. Et je sais qu'en ce moment-là, j'étais en train de tuer ma conscience. Après avoir lu le livre, ça a vraiment mis de la lumière sur ce que c'était passé ce jour-là et sur même bien mmh. d'autres choses mmh. et je pense que c'est important que nous puissions revenir aussi sur ce genre de choses parce qu'on mm -hmm. voit des fois des païens qui ont des comportements mm -hmm. corrects. Pourtant, ils ne sont pas chrétiens. se Mais ça. comment ils font Exactement. Leur conscience. leur conscience. Dieu est là pour est leur ça. parler aussi. Et, et, et c'est là, là pour, on avait parlé de l'âme. On voit quand même l'importance de l'âme. En fait, mm -hmm. la conscience peut être là on peut, dans l'esprit. Mm -hmm. Ça fait partie des de or, organes de l'esprit. Mm -hmm. La conscience peut parler, mais mm -hmm. la volonté, nous oublions pas quand même, est dans l'âme. Mm -hmm. Je pense que c'est pour ça que la confession est importante. Mm -hmm. Parfois, la conscience peut dire, comme tu as dit, L'important, de faire la vaisselle. Certaines mmh. choses qui sont évidentes. Notre mmh. esprit, quand même, certaines lumières nous montrent que... Voilà, ça, c'est le bon sens. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Il faut que j'ai une vrai. volonté forte dans mon âme mmh. pour acheminer ce qui est dans mon esprit. C'est les confessions. Beaucoup de gens, leur esprit leur parle. Mmh. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont faire ce qui... Comme tu dis, le fait mmh. de faire la vaisselle. Moi aussi, mmh. ça me rappelle. Ma mère, mmh. euh, à 11 ans, vous disait... Quand tu es au collège, tu vas aller seul, il faut que tu commences à faire euh, mmh. laver ton vêtement. Je mmh. n'oublierai jamais ça. J'avais 11 ans, j'allais en sixième. Mmh. Et tout ça me dit non, il faut toujours laver. Effectivement, je me suis retrouvé seul, mais mmh. comme j'avais commencé à faire ce qu'elle me disait, mmh. j'ai pris cette habitude-là. Mon âme s'est habituée à mmh. le faire. Donc mmh. parfois, l'esprit peut donner des étincelles, une mmh. illumination mais si on, on ne on bat pas peut-être les fortes les mauvaises mmh. prédispositions mmh. dans l'âme mmh. l'esprit va parler mmh. mais l'âme ne pas va pas suivre mmh. c'est vrai mmh. et, et... et on va rester coincé mmh. on va pas évoluer non on, on vous parle de ça parce que il mmh. y a certaines personnes qui vont dire non mais pasteur Alain Patrick tu parles du bon système de pensée tu mmh. dis souvent que tu es né dans une famille chrétienne c'est normal que dès le jeune mmh. âge tu aies eu le bon système de pensée mmh. moi j'ai grandi dans une famille comme ceci comme cela mais on vous dit au dedans de vous il y a la conscience il oui. oui. y a la conscience donc oui. Donc mmh. ça, la vérité, ce n'est pas une excuse, hein. non. ce n'est pas une, une excuse. Et même si vous faites, même si vous avez grandi dans une famille comme ça, et que votre système de pensée est devenu mauvais, mmh. on vous donne la possibilité de le changer à travers la parole ah, de Dieu. Amen, mais ça, ça c'est une décision. Et, et c'est là où, pour rejoindre aussi ce que le pasteur Isaac qui est en train de dire, en fait, il y a aussi le fait qu'on sait que c'est une bonne chose, mais on a mmh. du mal à le faire. Mmh. Et cela, maintenant, on va peut-être introduire ça, ça va être maintenant dans le subconscient. Mmh. C'est-à-dire qu'au niveau des paradigmes, c'est-à-dire le système de pensée que nous avons, mmh. qui nous pousse à faire les choix que nous faisons. C'est par exemple, il euh, y en a qui ont été éduqués en leur disant, oh, les blancs sont riches, mmh. ou bien les blancs sont méchants, ou les noirs sont mauvais, mmh. machin. Et du coup, même si... La personne qui a grandi avec ça, même si elle essaye d'aller à l'encontre de cette idée, elle, a, mmh. elle aura du mal en fait. Ouais. D'où justement la parole de Dieu, gloire à Dieu. La Parce que la Dieu. parole de Dieu va venir et réussir à déraciner toutes ces choses-là. Mmh. La, la parole de Dieu va réussir à détruire toutes ces forteresses mmh. en la confessant comme le pasteur Isaac disait. Et je pense que c'est vraiment important qu'on réalise que des fois, on peut vouloir faire certaines choses qui sont bonnes, mais avoir du mal à le faire. Mmh. C'est-à-dire mmh. que tu sais... C'est pas bon, mmh. et d'ailleurs, on va poser la question. On va te dire, mais tu savais que c'était pas bien. Tu dis oui, mais mmh. pourquoi tu as fait Eh ben, je sais pas. Mmh. Et le lendemain, tu vas refaire la même chose. Pourquoi mmh. tu as fait Je ne sais pas. Mmh. Parce qu'il y a quelque chose qui te pousse à refaire la même chose. Mmh. Et c'est là où ça va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure le but de Dieu, c'est nous communiquer mmh. sa parole dedans de nous, mmh. afin qu'automatiquement nous puissions faire ce qu'il veut, mmh. sa volonté en fait. Mmh. Et, et j'ai remarqué aussi, la peau, beaucoup de gens n'osent pas confesser le changement, la transformation qu'ils veulent. Mm. Et c'est comme ça également, ce qui est dans l'esprit n'arrive pas à être acheminé, se matérialiser. Beaucoup de gens ont du mal à se dire... Voilà ce que je veux devenir. Mais parce qu'ils regardent à ce qu'ils sont maintenant. Ils regardent à ce qu'ils sont euh, vois, maintenant, en fait. oui, qui peut-être à leurs erreurs, mmh. à leurs limitations, à ce qu'ils n'osent pas faire. Mmh. Mais tant mmh. qu'ils ne confessent pas ça, c'est comme mmh. un peu aller dans le sens, peut-être mmh. des défauts qu'ils ont à l'intérieur, et ça, ça c'est mauvais. Il mmh. faut être devant le miroir. Mmh. Et dire par exemple, si tu n'es pas dans l'abondance, commencez à dire, je suis riche. Ah, mais je... mais c'est comme ça. Mmh. Beaucoup mmh. de gens, mmh. mais c'est curieux, ils n'osent pas, c'est comme s'ils défendent. Mmh. Mmh. Mmh. Les défauts, Hmm. Or, si tu ne confesses pas, tu ne pourras pas être transformé. <rire> Je... Si je... Excuse-moi, pour rajouter par rapport à ce qu'ils disent, parce que beaucoup de personnes ont une mauvaise conception de qui ils sont. Mm -hmm. Ils pensent qu'ils sont un corps. Mm -hmm. C'est-à-dire ils se regardent dans le miroir et ce qu'ils voient, ils pensent que c'est ce qu'ils sont. Oui, fait. Il y en a qui vont un peu plus loin, qui pensent que leur concept, euh, leur caractère, c'est ce qu'ils sont. Ils oui, vont dire, non, mais je suis comme ça. Mm -hmm. Non, en fait, ce que tu es là, c'est le fruit de ce qui a été installé au-dedans de toi. Mm -hmm. Ce qui veut dire que ça peut changer, en fait. Mm -hmm. Et la Bible mm -hmm. va nous dire que celui qui est faible dit, je, je suis, suis fort. fort. Mm -hmm. La Bible n'est sûrement pas en train de dire que les faibles soient des menteurs. On n'est pas, pas en train de dire que les pauvres disent qu'ils sont riches pour mentir. Non, mm -hmm. mais ils doivent déclarer ce qu'ils veulent voir. Amen. Et c'est là où on doit apprendre à regarder à la parole de Dieu mm -hmm. et à voir solo la lumière de la parole de Dieu et décider de Amen. dire « Je suis bon, je mm -hmm. suis gentil, je, mm -hmm. suis, euh, je suis doux » sur la base de ce que la parole de Dieu dit et mm -hmm. non sur la base de ce que nous croyons de nous-mêmes mm -hmm. ou ce que les gens disent de nous. Et ça, ça demande quand même un effort assez ouais. particulier parce qu'il faut comme le pasteur Grasse disait la dernière fois, il faut réussir à douter de soi-même, mmh, mmh. c'est-à-dire à se remettre véritablement en question, à douter à de son doute, mmh. c'est-à-dire se dire, bon, je fonctionne comme ça, je parle comme ça, je fais ci La parole de Dieu me dit que ce n'est pas bon Amen. Donc je décide de dire que cette façon de fonctionner N'est pas la bonne Amen. Je ne peux pas juste me dire je suis comme ça mm -hmm. Et c'est là non. où justement les personnes qui n'ont pas la parole de Dieu C'est difficile, difficile pour eux Parce qu'ils n'ont pas de référentiel Ils vont, ils ils vont ils rester dans un certain mensonge mm. La parole est vraiment notre référentiel On, capote, Il faut... on, peut, les pas soeur, on peut partir pas On va <rire> <peut> les, <rire> les laisser On va les laisser ah, bon, Laissez-nous laissez <rire> ah, C'est vrai que là à part de notre référentiel, à part de prendre conscience, de nous rectifier, de renouveler les choses. Mmh. Mais il faut confesser, il faut confesser la vie. Comme on avait dit à l'autre émission, par rapport à la force intérieure, beaucoup de gens pensent que quand ils disent ceux qui ne voient pas naturellement, ils sont en train de mentir. Mais non, ils parlent la vérité amen. qui est dans leur esprit. Dieu dit que nous sommes la gloire de Dieu. Yes. Mm -hmm. Notre esprit est rempli de gloire. Mm -hmm. Et c'est ce que nous devons parler. Ça, c'est la vérité. Quand on le parle, ça va finir par détendre yes. On va, On va leur parler de ça. On a mm -hmm. plusieurs émissions encore on va leur parler de ça. Pour le <rire> moment, on va leur expliquer un peu les mécanismes des pensées. Mm -hmm. hein. mm -hmm. Comment ça se construit, comment machin... Mm -hmm. C'est important vous comprenez que les pensées sont extrêmement puissantes. Amen, parce amen, que amen. la Bible va dire quand même dans Proverbes chapitre 20, 23, dès le verset 6, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et mm -hmm. ne convoite pas ses friandries. » 10, verset 7, car il est comme les pensées de, de son, son âme. Mm -hmm. Et là, on comprend alors que qu'un homme peut être comme les pensées de son âme. Mm -hmm. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez prendre vos pensées au sérieux. Au sérieux les pensées sont tellement fortes que... La Bible va appeler ça les forteresses. Mm -hmm. les, je ne sais ça, pas ouais. si vous voyez. Mm -hmm. Elles une sont forteresse, forteresses. Bien, mm -hmm. une, attendez, vous savez, pour ah, prendre oh une ville, il faut prendre les forteresses ah, de, de cette ville-là. Vous voyez Amen. ça Dans 2 Corinthiens chapitre mm -hmm. 10, Dix, à partir du 4. verset 4, il dit mm « -hmm. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mm -hmm. mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Et ça, on va leur parler de ces armes-là mm -hmm. dans mm -hmm. une prochaine ah, émission. « Pour renverser les forteresses. » Et cette forteresses-là, c'est quoi ce sont les raisonnements. raisonnements. Nous mmh. renversons les raisonnements et mmh. toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons quoi Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vas-y, bah, si je, Vas je t'en <rire> <chose. Tant pis. rire> Désolé, euh, désolé, désolé. Vas-y, euh, vas-y, je t'en prie. prie. C'est très fort ce que tu es en train de dire parce qu'il dit nous renversons toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire que les raisonnements ont une force qui peut même s'opposer à la connaissance de mmh. Dieu. C'est ça. Ça veut dire que lorsque les raisonnements sont tellement ancrés, mmh. il peut arriver à un point où, lorsqu'on annonce même la parole de Dieu, les raisonnements viennent faire barrage mmh. viennent et viennent. Tout à l'heure, je parlais des traditions et on peut même aller plus loin en parlant de l'éducation. Hmm. C'est pour ça que Salomon va dire dans, dans le livre des Proverbes, montre à, à l'enfant le chemin, le chemin qu'il doit, qu doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera Donnera pas exactement. Pourquoi Parce que... L'éducation que nous mmh. allons même avoir en mmh. rapport avec la parole de Dieu peut nous aider plus tard à être avoir euh, euh, euh, des prédispositions mmh. concernant la parole de Amen. Dieu. Ça, c'est très, très important. C'est pour mmh. ça que 2 Timothée 3, au verset 16, va nous dire « Toute écriture est utile et inspirée de Dieu pour mmh. faire quoi Pour nous éduquer, mmh. nous instruire. Ça » Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu arrive, si on l'accepte, elle va nous éduquer. Mmh. Elle va mettre en nous un système de pensée qui va faire en sorte que même nos parents, certains mots, mmh. Concept qu'ils ont semé uh -huh. en nous vont mmh. déracinés mmh. au Amen. cours où même nos parents ne vont plus nous reconnaître. C'est ça fait. que ça. des vrai. fois nos parents nous regardent et disent oui. Mais en fait, je ne te reconnais oui. plus parce ça. que la parole de Dieu nous a éduqués eh, oh, de ça. sorte Après. à ce que la personne que nous soyons soit une nouvelle personne. Mmh. Exactement. Amen. Je comprends pourquoi la Bible nous dit de méditer, mmh. Mmh. Mmh. De méditer et les forteresses. Euh, se mettent en place mm -hmm. suite à une certaine répétition des choses. exactement ça. Le pasteur gentil vient de parler de l'environnement où on a grandi, mm -hmm. des choses qu'on a tout mm -hmm. en vue. Mais mm -hmm. c'est ça qui crée des forteries, des raisonnements. Mm -hmm. Et je pense que quand on médite la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on peut renverser euh, vraiment ces choses. Parce qu'on voit ça, certains <rire> chrétiens en fait qui se plaignent, qui disent non, mais c'est difficile, mm -hmm. j'essaie de me battre avec, je mm -hmm. n'y arrive pas. Attends, ça fait 35 ans que tu vis avec. Mm -hmm. <rire> ça non, fait non, des non, années que tu, que tu oui. vis avec. Tu <rire> <rire> écouter <rire> oh la prédication dimanche, mm -hmm. c'est lundi que tu as décidé de mettre ça en pratique, alors que ça fait 35 ans, qu'on te répète ça, que tu te répètes ça, que tu vis ça, ça ne partira pas en une Mais semaine. En fait, C'est une éducation, même une éducation, la parole ça. de Dieu, tout à l'heure, mm -hmm. le pasteur Isaac en parlait, c'est une éducation, mm -hmm. tous les jours, et il parlait également de la volonté, Jean 1, verset 12, va nous dire, mm -hmm. « Or, oh, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous mm -hmm. ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir, pouvoir. de Amen. devenir enfants de Dieu, mm -hmm. lesquels sont les noms de la volonté, mm -hmm du sang, nom de la volonté de l'homme, nom de la... Il va citer plusieurs types de volonté. Donc c'est une question de volonté de se dire que non, je vais confesser ça tous les jours. Et même Josué va nous parler, médite ce livre de la loi jour et nuit. Tant que le chrétien ne comprend pas que je dois méditer cela et le confesser jour et nuit, il sera toujours victime en fait de ce qui a été semé par le passé et il ne pourra pas réussir à confesser le contraire parce que tout le temps cette image là ne va faire que ressurgir. Et avant de te redonner la parole, pasteur, pasteur, pasteur, je crois que c'est déjà <rire> au pasteur Harris. en fait le pasteur Isaac a parlé de la méditation parce que mm. en fait la méditation va amener la répétition en fait. ça, tout exactement. comme on t'a répété ces choses là dans ton mm. enfance tout comme tu t'es répété ça dans ta tête mm. tout comme tu as vu tout autour de toi les gens répéter ça mm. il n'y a que la répétition c'est à dire la oh. méditation yeah, qui va réussir à, à renverser ouais. ça en fait amen, amen, amen. et les gens ne se rendent pas compte que parfois c'est pas qu'on essaye d'abattre un seul arbre en fait c'est qu'on je parle là de froid, une ouais. fois, cinq fois Ah ouais Et n'oublions pas, pas d'autres graines qui peuvent essayer d'être... se planter, aussi. aussi que donc, parfois Parfois, effectivement, oh on coupe, mais il y a d'autres qui poussent mmh. encore. En et c'est vrai, vrai. Ah, je me rends même compte qu'un arbre, en fait, des fois, il va y avoir des, des fruits qui vont tomber en même damper, est et qui vont déjà préparer. C'est le... ça, la pensée qui s'autogénère. cest à et là, tout à l'heure, quand le pasteur Gentil parlait, en fait, j'ai pensé à l'histoire de la tour de Babel. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que les gars avaient décidé de faire une tour, mmh. d'aller jusqu'au ciel, et Dieu a dû venir pour confondre les langues. Mais le fait d'avoir le même langage, c'est qu'on a la même pensée, en fait. Mais le fait qu'ils avaient la même pensée, Dieu s'est dit, cette pensée va réussir à les pousser jusqu'au bout de leur objectif. Donc, il fallait qu'ils trouvent un moyen pour confondre leur langage, afin de confondre leur pensée, en fait. Parce que la pensée est vraiment capable de te ramener très, très, très loin. C'est D'où le fait que la Bible va dire, en fait, que c'est le Seigneur Jésus qui parle. Je parle souvent de ce passage. Marc 11, 23, en vérité, en vérité, je vous le dis, mmh. si tu dis, si quelqu'un dit oui, à cette, cette montagne, au mmh. toit de la jette-toi dans la mer, que ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, le verra s'accomplir. Mmh. Donc la personne doit dire, visualiser un concept mmh. et mmh. ne pas douter dans son cœur. Autrement mmh. dit, la pensée doit être ferme. Mmh. À partir du moment où la pensée est ferme, la chose finira par se manifester. Mmh. C'est une question de temps. Mmh. Et Parfait. je pense que c'est vraiment important qu'on puisse comprendre qu'on le pasteur gentil disait que euh, la pensée, non seulement elle est puissante, mmh. mais que Dieu lui-même considère que la pensée est serait capable d'être ah ben au-dessus de, de au sa oui. pensée à lui. Ah Tout oui. dépend en fait de qui a semé la pensée. Bah C'est-à-dire que vrai. notre âme a la capacité mm -hmm. de cette pensée très loin en fait mmh, non mais faut pas non faut pas blaguer avec les pensées <rire> parce que, que les, pensées, les pensées sont puissantes parce que la bible qui se lève contre mmh, ça hum, veut dire que chance. ça veut dire que si on ne décide pas de mmh. mettre les pensées de dieu devant, devant ah, mais, ouais. les mauvaises pensées peuvent être au dessus des pensées fait, de euh, dieu et générer les conséquences c'est à ces mauvaises pensées c'est là on voit vraiment c'est là on voit la notion d'intensité et de pensées qu'on a là c'est pour ça que Colossiens 3,16 va dire mm -hmm. que la parole de Dieu habite en vous richement. Mm -hmm. Donc il faut vraiment beaucoup de paroles pour renverser ça. la tendance. Et il y a déjà ça, mais Dieu veut, comme le pasteur Gentil parle de la méditation, mm -hmm. Dieu veut qu'on maintienne ça. Amen. Parce qu'on peut se dire tiens, j'ai renversé ça, mais ça ne suffit pas. Mm -hmm. Parce, suffit parce pas. que ce que j'ai remarqué, l'âme aura toujours tendance à rappeler quand mm -hmm. tu ne donnes mm -hmm. pas mm -hmm. les bonnes pensées. Et vrai. ça, c'est extrêmement ça. important. Hein. L'âme fonctionne de certaine façon. Mm -hmm. Si tu ne lui donnes pas ce qu'il faut, Mmh. Il prendra, mais malheureusement, mmh. je ne sais pas mmh. quelle est votre façon. On soit à ce qui est négatif. C'est ça. C'est euh, un peu malheureux. C'est bizarre, mais c'est l'idée de la terre. <rire> c'est en fait, trop, <rire> en fait, trop bizarre comme la terre. <rire> c'est <c> <rire> que les mauvais herbes herbes rien. Vont pousser, les mauvaises herbes mauvais vont pousser naturellement. Naturellement. Donc ça veut dire que si tu ne fais, si tu ne traites pas le sol, si tu ne mets pas des produits pour traiter le sol, si tu ne mets pas une certaine protection, et que il aura rien qui va. Enfin, les mauvaises herbes vont pousser. D'où le fait qu'on doit vraiment, c'est un travail. Comme tu disais, ça ne vient pas comme ça. Mm -hmm. C'est un travail que d'avoir une bonne façon de penser mm -hmm. parce qu'on doit s'auto-éduquer par la parole par de la Dieu. – Moi, je Dieu. pense que ce n'est pas un hasard que David puisse dire « Mon âme, pourquoi tu as battu mm ?» -hmm. Je pense qu'à un moment donné, son âme a tellement parlé qu'il oui. a dû verbaliser. – Il ah a dû verbaliser cela pour que son clair. âme mm -hmm. puisse s'aligner. Mm -hmm. En fait, il y a des moments où les gens doivent comprendre que les pensées ont une force. Mm – -hmm. mm -hmm. Lorsque les pensées arrivent avec une force. des forces des pensées. C'est comme certaines personnes qui vont se dire, non mais j'arrive pas par exemple à arrêter quelque chose comme la masturbation. En fait, ce que tu vas mettre devant tes yeux, et le psalmiste va le dire dans le psaume 101 au verset 3, il va dire, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je hais la conduite des pécheurs. Il va arriver jusqu'à la haine de ces pensées-là. Pourquoi Parce qu'il sait que déjà le fait de mettre quelque chose de mauvais va entretenir ce système de pensées. Ça va arriver avec une telle force que même si tu confesse, mais tu n'as pas confessé au dernier moment. C'est ah pas lorsque l'envie arrive <rire> que tu dis « Non, non, je n'ai plus envie, je n'ai plus envie. <rire> » <rire> C'est trop tard ça Il y a le fruit qui sort et tu dis non, il n'y a plus sens. Ouais, pas, même... pas de... en fait, c'est pour ça qu'on parlait justement d'entretenir de, de, de, cela, de le dire uh -huh. continuellement. Pourquoi Parce que lorsque la pensée négative va arriver, mmh. elle va être contrecarrée par la pensée de la parole de Dieu. Ah, mais, là, la parole de Dieu va faire barrière. La parole de Dieu peut être aussi une forteresse contre les mauvaises pensées. positive. C'est une forteresse positive, c'est ça, exactement. Yes, yes, oui. yes, yes, yes, yes. Non, c'est important de comprendre ce qui donne de la force à, aux pensées. Mm -hmm. Parce que pourquoi les gens n'arrivent pas à résister aux mauvaises pensées Parce que les mauvaises pensées viennent avec une force. Mm -hmm. Et c'est important d'identifier ce qui donne de la force aux pensées. Mm -hmm. Il y a déjà les émotions. Mm -hmm. Les émotions donnent de la force aux pensées. Mm -hmm. euh, euh, mm -hmm. Il y a des les blessures. C'est vrai. Quand tu as une blessure, mmh. tu as du mal à penser mmh. le contraire, parce que mmh. ta blessure crie plus fort. Mmh. Il y a aussi euh, l'environnement, en fait. Mmh. L'argumentation de ce que tu vois. Mmh. Tu as tout simplement du mal à penser le contraire, parce que mmh. tes mmh. yeux voient ça, ça, en ça. fait. Mmh. Et ça, ça donne de la force aux pensées de doute. Mmh. Ça mmh. donne de la force aux pensées de doute. Est mais il est paralysé. Mmh. Vous me dites qu'il est déjà guéri. Il <rire> <rire> ah, ne bouge mais. pas. <rire> pas. J'ai dit au nom de Jésus. Yes. J'ai <rire> machin. <rire> mais il y a aussi le Saint-Esprit, qui va donner de la force aux pensées de Dieu. Yeah, amen, est amen, Est-ce est que ça, on Ça, couper, après, ça me fait penser à Abraham. Mm. Abraham avait du mal à conceptionnaliser le fait qu'il puisse avoir des enfants. Mm. Il dit, ah, je suis vieux. <rire> conceptionnaliser ça, le bon <rire> verbe. Bon. C'est un néolo néologisme. C'est un <rire> néologisme, <rire> néologisme. Néologisme. Néologisme. Oh, néologisme. Voilà, bon, voilà on te le concède, ok, on y va. Merci. Abraham avait du mal à conceptionnaliser. C'est mieux, concept. Conceptualiser. conceptualiser, mais ouais. On a capté. C'est ouais. bon, on va <rire> dire <simple>. Mais attends. Il <rire> okay. avait du mal oui. à conceptualiser mmh. euh, le fait qu'il puisse avoir des enfants. Pourquoi mmh. il est vieux. Deuxièmement, il n'a jamais eu d'enfant, donc il sait, il n'arrive même pas à concevoir le fait qu'il puisse avoir un enfant qui lui appartient. En plus de ça, il est stérile, etc. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Il va lui donner des images pour développer sa pensée. Ensuite, il va réussir, il va tout faire pour installer une forteresse positive en disant que tu t'appelles Abraham et ta femme c'est Sarah. Comme ça, tous ceux qui sont autour vont aussi travailler à cette forteresse positive. Dans le seul but de le donner la capacité d'avoir ce qu'il veut. En fait, Dieu a créé une force positive, en mm -hmm. fait, parce qu'il y avait déjà beaucoup trop de forces négatives. Mm -hmm. Et c'est comme ça que la Bible va dire, en fait, espérant contre toute l espérance, espérance. autrement dit, contre tout type de pensée, mm -hmm. tout type de parole qui venait de l'extérieur, il a décidé mm -hmm. de voir les choses différemment, Amen. par la force, justement, de la vision que Dieu lui a donnée. Et, et quand on parle de pensée, c'est important également qu'on reconsidère vraiment l'âme, quoi tu là ce, là. ce côté de... Non, tu veux tu vas bon, savez... On donner un On On amène une pina colada <rire> aussi, <rire> là Je pense que... Et, et c'est pour cela qu'on doit voir Non, du jeune j'ai pas... Ah ouais, ah ouais. Non <rire> Non, non, oh, c'est vieux. Ouais. <rire> c'est là où on doit vraiment considérer, en parlant de la pensée, considérer l'intellect mm -hmm. et le subconscient. Mm -hmm. Je pense mm -hmm. que tout est... Je pense quand on met surtout la part dedans le subconscient, mm -hmm. ça va déterminer beaucoup de choses. Je pense même quand tu parles du, du mindset, mm -hmm. la sagesse, mm -hmm. Tout est lié au subconscient. Je pense yes. que quand on arrive... D'où la, la confession. Hein. Mm. Moi, je sais que quand j'ai bien confessé, en tout cas, mm. on n'a même pas besoin de... Les paroles sont rentrées dans le subconscient. Et les vibrations, l'énergie, mm. comment tu vas réagir aux situations, mm. est lié à ça. Je pense c'est surtout ce que les internautes doivent comprendre. Tu as cité mm. un point que j'aimerais bien aborder. Tu parlais de, des émotions. Mm. Mm. Tu as dit que les émotions ont une force... Mm. Dans, euh, euh, sur notre système sur Donne la force à nos pensées Merci mm. En fait, euh, les émotions Lorsqu'elles arrivent, mm. elles s'imposent Et ah c'est mais... pour ça qu'il faut les discipliner <rire> en fait. Parce Mon que... Dieu, dis, dis ça bien <rire> Parce que Les que... émotions s'imposent mm. C'est pour pas ça qu'il faut sais. les discipliner mm. <rire> Sinon vous allez devenir une émotion Qui a un esprit et qui vit dans <rire> qui un qui grand Les de ces oh émotions Oh là là, en fait C'est important ce qu'il y a Les émotions peuvent arriver de manière brusque C'est-à-dire que tu es là, tu es en train de discuter avec quelqu'un c'est imp des impulsions c'est des impulsions les émotions, émotions. Mmh. et tu sens tout de que ce qu'il te dit te, te pousse à te mettre en colère. Ça t'énerve. Mmh. Et ça t'énerve. <rire> et tu comprends pas pourquoi tu t'énerves autant. <rire> et toi, autour de toi, tu comprends pas pourquoi tu t'énerves <rire> autant. Qu'est-ce qui lui arrive Il a juste dit ça. Mais mmh. en fait, des fois, certains mots vont même faire écho à certaines émotions. Ça, mmh. Parce qu'en fait, comme ce mot-là, tu l'as entendu durant toute ta jeunesse, mmh. en fait, moi j'avais remarqué que par, par exemple, dans notre éducation, on a souvent tendance à dire Oui, mais tu n'as pas vu que tel a eu 17 de moyenne. Ouais, ouais. Hein, mmh. Et toi, tu, tu as eu juste 15. Et du coup, à chaque fois qu'une personne euh, comparé à quelqu'un j'avais j'avais mmh, ce sentiment tout de suite je m'énervais oui, je oui, me disais oui, mais oui. en fait lui c'est lui et moi c'est moi et mmh. les gens autour comprenaient pas pourquoi ça m'énervait autant à mais c'est lié justement à mon oui. passé parce que les émotions sont liées justement à l'exactement et c'est et, et ce qui est et ça c'est remarquable l'âme a vraiment cette cette capacité là d'arriver à, à faire une correspondance d'une mm. circonstance et quelque chose qui est dans le subconscient. Mm. Et c'est ce qui crée effectivement les vibrations, comment on va réagir mm. D'où vraiment ce travail de, de, tu, de as as des, tu as maintenant des thèmes de psychothérapeute, les vibrations. <rire> – Non, mais c'est vraiment, mais je pense, c'est vraiment tout est… <rire> – Les vibrations. <Non>. – Bientôt <rire> il va dire, faites le silence dans vos passés. <rire> <bras et rire> <Les>, Laissez <rire> les zones positives. – Parce que je pense traversées. que… <rire> – Mais tout est question. Ouais. Bah, c'est sûr qu'on parle parlé de vibrations. Et tout ça, mais c'est le type d'émotion non, te... que... non, je comprends, parce Parce mm. qu'en fait, c'est ce qui produit les émotions. Les, les émotions ne sont pas l'ordre de la volonté, mm. c'est quelque chose qui est programmé au-dedans de nous. Ça, le... ça soit ça. des bonnes émotions également, ça. comme la l'apôtre dit souvent, mm. des émotions toxiques sont liées au fait mm. que, soit des pensées négatives sont mm. enfouies. Mm. Et quand on a peut-être une situation, on entend un truc 17, 15 de moyenne, mm. Mm. L'âme va tout, tout, tout d'un mmh. coup prendre ça mmh. et faire correspondre avec la situation et mmh. faire, nous faire vivre certaines mmh. émotions. Et pasteur Isaac, euh, il y a oui. beaucoup de gens qui ne comprennent pas, excuse-moi, pasteur ça, oui. pourquoi ils se mettent tout le temps en compétition avec les autres mmh. En fait, mmh. mmh. il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, mais c'est lié aux émotions et à, à oui. l'écho de ce qu'il y a et eu et dans le passé. Ça. Ça fait Très souvent, en fait, ça va se manifester naturellement. On, on va vrai. dire non, mais le, le, euh, tel. Est en train de grandir. Mm -hmm. Tu n'as pas vu lorsqu'il prêche, mm -hmm. c'est édifiant. Mm -hmm. On n'est même pas en train de parler de toi. Mm -hmm. D'un seul coup, tu te sens concerné. Tu mm -hmm. dis, ouais, mais moi aussi, quand je vais prêcher roi. la prochaine fois, il mm -hmm. faut que je fasse ça mieux. Ça devient es que même lui. instinctif. Ça mm -hmm. devient instinctif. Mm -hmm. Alors que ça n'a rien à voir. Ouais. Tu peux mm -hmm. te réjouir de ce qui arrive dans la vie de l'autre, mais de pour ça, il faut faire une... ah. éduquer ses émotions. C'est-à-dire qu'on arrive, on dit, Pasteur Darius a bien prêché. Effectivement, il a bien prêché. Amen. En étant sincère. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire, Et pour revenir à ce qu'il est en train de dire, parce que ça va bien plus loin que ça, parce que je me rends compte. Que tout à l'heure on parlait de paradigme, je parlais de paradigme, c'est que en fait lorsqu'on est petit, en fait, c'est comme si notre âme est vierge mmh. Mmh. et tout peut être planté bien à ce moment-là. En fait. mmh. À partir du moment où, où c'est mal planté, mmh. ça va grandir et ça va donner un fruit qui est aussi particulier. Mmh. Il suffit qu'une personne nous ait comparé et ça peut arriver aussi des parents qui disent Oh, mais attends, mais ton frère est mieux que toi, ou mmh. bien, mais regarde, lui il a fait ça, toi t'as pas réussi, mmh. ou non, machin. Et du coup, L'enfant grandit avec ces concepts-là. En fait. oui. Et ce qu'on ne se rend pas compte des fois, c'est que l'âme ne fait pas du nettoyage. Non. Il conserve tout. tout Et du coup, en ayant conservé tout, il mm -hmm. conserve même des mauvaises choses, mm -hmm. même les mauvaises conceptions. Du coup, si on ne fait pas le travail de nettoyage mm -hmm. pour enlever toutes les mauvaises conceptions, des fois, qui peuvent être tellement enfouies, mm -hmm. on peut on les confond avec notre personne. Oui, en fait. Ou fait. on croit que nous fonctionnons comme ça. Mm -hmm. Alors que, je disais tout à l'heure en backstage, qu'en réalité... Nous ne sommes pas forcément ce que nous croyons être Tant Amen. que la parole de Dieu ne nous a pas décrit qui nous sommes mm -hmm. C'est-à-dire que nous sommes le fruit de ce que nos parents ont dit mm -hmm. De ce que nos, notre famille a dit, la société a dit Même le nom que tu portes, c'est quelqu'un qui te, donné. te donné, <rire> <ouais>. <rire> l'a donné La personne a dit bon, toi, allez, oh, oh, tiens, Jean, allez, oh, prends ça comme ça Donc, Mais ça veut dire que tout ce que tu as, même ta conception C'est des oui. gens qui ont décidé de donner oui. Or, les gens qui t'ont donné ça, c'est déjà des gens blessés et frustrés non. Qui non. Non. aussi non. ont reçu des conceptions voilà. depuis des années, qui leurs parents aussi ont mmh. reçu des conceptions. Mmh. Du coup, tu te retrouves être le fruit des frustrations et des mauvaises conceptions mmh. Mmh. et tu es là, et du coup, tu ne comprends pas pourquoi tu réagis comme tu réagis. Mmh. Parce qu'en vrai, tu ne t'es pas vraiment découvert. Mmh. D'où la parole de Dieu qui nous aide à mmh. mettre en lumière qui nous sommes vraiment Comment non. nous sommes censés nous comporter <rire> Il veut qu'on le laisse. Sans, vas-y, vas-y. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Parce que tu va <rire> aussi conclure l'émission parce que le temps est passé à mer. <rire> Il faut que tu crées <rire> ton concept. Il profite ta conclure en même temps. Parce que là, t'as pris beaucoup de temps, là. La même, c'est que... Tu as explosé le chrono, là. – Bon, laisse-moi placer, placer une quand même sur non, Parce qu'en fait, j'ai beaucoup souffert de ça. Pourquoi Non, mais j'ai beaucoup souffert parce que j'avais tellement de conceptions en fait, au-dedans de moi, par rapport à la guerre, par rapport à qui je suis, etc. Et le fait d'avoir accepté le Seigneur, j'ai compris que je pouvais créer la vraie personnalité de qui je suis vraiment, mmh, en fait. Mmh, et beaucoup de gens souffrent de ça, et ils pensent qu'ils sont au bout de leur vie, qu'ils ne peuvent mmh, pas faire autrement, mmh. alors qu'il y a toujours une chance en Christ. Vous l'avez compris, vous n'êtes pas au bout de <rire> votre vie, vous pouvez donc recréer <rire> votre monde comme ah, le pasteur et comme les hommes de Dieu ici. Si vous avez aimé cette émission, <rire> n'hésitez surtout pas à, à, à nous le dire en commentant juste... Euh, euh, en bas du player Si vous regardez cette émission à travers Youtube Si vous avez aussi des questions hein, par rapport à tout ce qui s'est dit Vous avez euh, votre opinion sur ce qui s'est dit N'hésitez pas à commenter la vidéo mmh. Gloire à Dieu nous, nous, nous, a, nous sommes en train de parler des pensées Je dis nous sommes parce qu'on est dans une très grosse série Amen. Sur les pensées On n'en mmh. a pas encore fini mmh. Donc si vous n'avez pas regardé l'émission précédente On vous invite à le faire sur notre chaîne Youtube Évangile mmh. TV Sinon, euh, on va continuer sur le thème, hein, euh, sur les pensées, Amen. et vous allez être encore bénis. Euh, si vous avez aimé cette émission, on vous invite à devenir partenaire de la chaîne Évangile TV en faisant un don euh, en allant sur le site où on nous écrivant 06 36 91 21 74. L'indicatif, c'est plus 33. Je vous dis à bientôt.